Bienvenue sur la chaîne de Minéa Hobbies, le site pour toutes les passions. Maquettisme, modélisme RC, jeux, puzzle, figurine pop culture et produits dérivés, que vous soyez débutant ou expert, vous trouverez ici de nombreux tutoriels, mais aussi actualités, conseils, unboxing, retours sur événements et présentation de marques sur nos différents univers. Partageons nos passions